Six applications gratuites, deuxième partie, Blockly, Wonder et Swift Playground. Alors, nous voici maintenant avec l'application de Blockly, euh, application qui est offerte à la fois pour Dash et pour Dot, recommandée à partir de 6 ans. Je vous dirais peut-être le milieu première année, parce qu'on a quand même besoin d'avoir euh, quelques notions de décodage là, en lecture pour euh, pouvoir lire les, les petits mots euh, sur les blocs de programmation. Alors, l'interface... Voici à quoi ça ressemble. Donc, c'est la, la programmation pardon, par bloc. C'est semblable un peu à Scratch, bien que pour apprendre à coder avec Dash et Blockly, vous n'avez pas besoin d'être familier avec Scratch, parce que euh, vous allez avoir tout ce qu'il faut là, pour apprendre au fur et à mesure pendant cette formation. À gauche, vous voyez également les petits défis qui vont être offerts pour apprendre le codage. Alors, vous allez voir que pendant l'auto-formation que je vais vous offrir, euh, une grosse partie de l'auto-formation va concerner Blockly, parce que ça m'apparaît être euh, l'une des applications les plus complètes et les plus polyvalentes pour travailler avec Dash. Alors voici maintenant l'application Wonder, offerte pour le robot Dash ainsi que Dot. Alors, toujours offerte pour les enfants de 6 ans et plus. C'est une application euh, que je trouve fort intéressante. Tout d'abord parce qu'elle est très ludique, très visuelle. Alors, si je vous amène à l'interface, voilà. Euh, ce que je trouve euh, particulièrement agréable, c'est que... Euh, la, la façon de programmer est vraiment différente de ce que j'ai vu ailleurs sur le marché. Donc, plutôt que d'y aller là, euh, avec du texte ou avec des blocs de programmation, ici, c'est une programmation que je dirais en forme de constellation, donc où on doit glisser des images, qui sont des événements, et euh, les interrelier entre eux pour programmer le robot. Euh, donc, c'est très ludique, très visuel, ce que j'aime aussi de cette application-là, c'est qu'elle offre les mêmes possibilités que Blockly, mais vraiment dans un autre style de programmation, mais tout aussi complète. C'est une application qui offre également des défis Il y en au-dessus d'une centaine. Donc, très belle application à découvrir. Dernière application euh, que je survole avec vous Swift Playground. Donc, celle-ci ici que je vais ouvrir. Alors, là, pour aller travailler avec Dash. Il va falloir aller télécharger une autre partie. Donc, je m'en vais en bas complètement. Et là, je vais tasser ici. Alors, vous voyez que dans le fond, Swift Playground, Playground pardon, nous permet de travailler avec différents robots. Donc, ici, vous voyez Wonder Workshop avec Dash. Alors, c'est ce que je vais euh, utiliser. Donc, vous voyez que Dash est apparu juste ici. Alors, dans le l'abonnement Wonder Workshop. Donc je vais appuyer sur obtenir et là ici Dash va se télécharger. Alors maintenant que Dash est téléchargé, je vais pouvoir l'ouvrir et vous montrer en quoi consiste Swift Playground très rapidement. Alors voici l'application de Swift Playground pour Dash. Alors c'est une application qui vous offre des défis de façon linéaire. Par contre, c'est une programmation euh, qui fonctionne vraiment en ligne de code. Donc, on n'est plus dans les blocs ou dans le système de constellation, on est vraiment dans l'écriture de code. Euh, malgré le fait que l'application euh, de Swift Playground soit offerte, offerte pardon, en français, euh, ici, l'application de Dash, vous voyez que... Tout ce qui est écrit là à gauche est en anglais. Les fonctions de base, comme vous voyez en bas à droite, vont être en français, mais sinon, ça va être en anglais. Euh, c'est donc pas une application que je vais euh, vous détailler davantage plus tard. Par contre, je trouvais pertinent de vous la présenter parce que c'est une application là avec les lignes de code qui s'adressent aux plus vieux, donc euh, euh, plus euh, 5, 6e année. Étant donné qu'on a de plus en plus de programmes d'anglais intensifs, je me disais que ça pourrait être intéressant euh, d'intégrer cette application-là euh, dans le programme d'anglais intensif. Donc, euh, voilà.